Bonjour, comment allez-vous, chers ai élèves? Est-ce que vous allez bien? Alors, euh, prenez votre livre, là, vos mot, euh, niveau c 1 d'accord? Ouvrez, le à la page 64, vous allez retrouver l'arbre à poèmes, amis. Pour ceux ou celles que l'on peut se lire, dans quelques instants, je vais afficher sur l'écran. Voilà, l'arbre poème, ami. C'est une histoire vraiment émouvante d'un élève. Sa famille a quitté leur ville pour s'installer. À une nouvelle c'est un nouvel environnement il va à sa nouvelle école mais malheureusement elle est solitaire elle est tout à fait perdue. écoutons maintenant son histoire sous forme d'un poème amis dans l'école nouvelle, je me sentais perdu, dans l'école nouvelle, je me sentais perdu. Tous les enfants jouaient, je restais solitaire, tous les enfants jouaient, je restais solitaire. Assis sur un vieux banc dans ce monde inconnu, assis sur un vieux banc dans ce monde inconnu, et des pleurs doucement affleuraient mon paupière. Et des pleurs doucement Affloraient mes paupières Dans l'école nouvelle Je me sentais perdu Tous les enfants jouaient Sauf moi Je restais solitaire Tout à fait seul Assis sur un vieux banc Dans la cour Dans ce monde Qui est inconnu Qui est étrange Et des pleurs et des cris venant de l'intérieur doucement affleuraient mes paupières mes yeux remplis de l'art dans l'école nouvelle je me sentais perdu tous les enfants jouaient je restais solitaire assis sur un vieux banc dans ce monde inconnu et des pleurs doucement affleuraient mes paupières quand soudain quand soudain une voix, comment t'appelles-tu Ton sourire tendu vers moi comme une perche et ta main qui m'entraîne le cœur de la crue oubliée en jouant mes angoisses diverses. Quand soudain une voix, comment t'appelles-tu Me sauve de cette angoisse, me sauve de cette... Peur, me sauve de cette solitude Ton sourire tendu vers moi comme une perche Que j'aime beaucoup Et ta main qui m'entraîne au cœur de la cohue, J'oublie souvent Mes angoisses, j'oublie souvent Les peines Oubliés en jouant mes angoisses diverses. Depuis un vrai copain, nous ne nous quittons plus. Depuis un vrai copain, un vrai ami, nous ne nous quittons plus. Mes secrets sont les tiens. Mes secrets sont les tiens. Tes tristesses sont miennes, l'amitié adoucit les souffrances reçues depuis un vrai copain, depuis un vrai ami. Nous ne nous quittons plus jamais. Mes secrets sont les tiens, tes tristesses sont miennes, l'amitié adoucit les souffrances reçues, elle multiplie les joies.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 Quand soudain une voix, comment t'appelles-tu? Ton sourire tendu, vers moi comme une perche, et ta main qui m'entraîne au cœur de la cohue, oubliant ou jouant mes angoisses diverses. Depuis, ton vrai copain, nous ne nous, nous quittons plus, mes secrets sont les siens, tes tresses sont les miennes, l'amitié a de ces souffrances reçues, Elle multiplie les joies, elle divise les pères Alors c'est fini pour aujourd'hui. Euh, je viens de vous euh, dire avec expression euh, notre belle, notre beau poème ami d'après Michel pépal Voilà. C'est pour les élèves de co 1 et pour les autres élèves aussi qui aiment bien sûr notre euh, culture. Euh, la langue française.